Salut, euh, salut, salut, salut, personne non binaire, monsieur, madame. Euh, voilà, bah, cet épisode euh, aujourd'hui est sponsorisé par ma flemme, euh, puisque comme tu vois, je continue à enregistrer des vidéos euh, depuis, euh, depuis mon lit, oui, parce que je suis euh, complètement en place, c'est le truc qui me prend le moins d'énergie à faire, c'est faire ces petites vidéos euh, pour toi, pour moi. Et euh, du coup, euh, bah, là, le thème du moment, je pense qu'il est tout à fait adéquat, c'est parler un petit peu de l'épuisement rôliste. Alors, qu'est-ce que c'est que, que quoi cette chose euh, L'épuisement rôliste, en fait, c'est quand tu es en situation de, de te retrouver débordé euh, et fatigué, voire stressé, euh, voire pire, en fait, hein, euh, euh, à cause de, de tes activités euh, liées au jeu de rôle. Donc, que ce soit les parties de jeu de rôle en elles-mêmes, euh, leur préparation, euh, et puis aussi tout ce qui est événementiel plus large autour du jeu de rôle, euh, c'est-à-dire euh, organiser euh, ou participer à des, à des conventions, des cyberconventions, euh, modérer, animer euh, des communautés en ligne euh, autour du jeu de rôle ou euh, créer du contenu euh, autour du jeu de rôle. Euh, voilà, alors déjà, on va euh, tout de suite essayer de trancher ce petit débat. Euh, Est-ce qu'on peut parler de burn-out, euh, de burn-out rolliste, euh, sachant que c'est censé être un, un loisir euh, J'ai pu entendre la polémique de dire, non, mais il ne faut pas parler de burn-out euh, au sujet du jeu de rôle, parce que le burn-out, c'est un vrai sujet grave euh, qui concerne en fait euh, les salariés, et euh, c'est l'effet, on va dire, bah, quelque part un peu d'une oppression du système patronal, euh, si tu veux, qui est là pour tirer un maximum de pulpe des gens, euh, et bien souvent euh, au détriment de, de leur santé mentale, voire physique. Alors, euh, loin de moi, euh, l'idée de euh, comment de passer ce problème ce problème sociétal euh, sous le tapis, hein, euh, en bon goncho, en beau gaucho que je suis. Euh, néanmoins, en fait, il euh, euh, y a plusieurs choses. Déjà, on peut se retrouver dans une situation, euh, je pense, comparable aux symptômes du burn-out dans son activité de rôliste, quand bien même ce serait un loisir, tout simplement parce que. Tu y as mis un investissement émotionnel euh, intense. Peut-être aussi que tu, euh, dans ce cadre euh, rôliste, euh, bénévole, associatif, euh, tu es sous l'emprise de personnes toxiques qui t'en demandent trop. Euh, et peut-être, voilà, enfin... Euh, donc, euh, le burn-out, de toute façon, euh, j'ai envie de dire souvent, dans le burn-out, il y a deux responsables. Il y a toi, la façon dont tu prends les choses à cœur, dont tu t'investis, et puis euh, comment tu consommes ton énergie, tu crames ton énergie. Et puis, il euh, y a ton environnement, c'est-à-dire à quel point tu es dans, euh, bah, en, dans un environnement social qui, qui exige beaucoup de toi, qui exige trop de toi, et qui va du coup créer ta fatigue, ton stress, quoi. Et donc, en fait, euh, ces deux facteurs, internes et externes, pour moi, ils peuvent être présents dans des situations qui sont euh, non professionnelles, en réalité. Et puis aussi, il peut y avoir un effet d'ajout, quoi. Mettons qu'au boulot, déjà, tu es en situation de stress débordé, tout ça. Mais en plus, à côté, eh ben, tu es impliqué dans des activités rollistes, euh, bénévoles. Et puis bon, tu parles à plein de trucs, ta famille, d'autres loisirs, enfin, plein d'activités. Euh, fait que tu te retrouves avec un surcroît d'activités, d'engagement, de choses à faire, de choses non faites. Euh, que, bah, que en fait, le, ton burn-out, ton épuisement, ça va être un peu la, la somme de tout ça. Autre chose aussi, bah, je tiens quand même à préciser que il eh ben, y a des rôlistes euh, qui sont professionnels, en fait. Euh, C'est mon cas, par exemple. Alors, je suis professionnel euh, quasiment bénévole, puisque tu le sais peut-être, mais grosso modo, je, je touche moins que le RSA de mes activités, je touche moins que le RSA, par mois euh, Mais néanmoins, je suis persuadé d'avoir connu des situations similaires à du burn-out dans le cas de mon activité professionnelle. Euh, d'auteurs de jeux de rôle, de créateurs de contenu pour le jeu de rôle, d'organisateurs d'événements euh, associatifs, tout simplement parce que j'ai tendance à me surinvestir, euh, j'ai tendance à mal euh, gérer mon énergie, et, euh, et du coup à me fatiguer, tu vois. Donc, euh, donc voilà, pour moi, ce terme de burn-out n'est pas usurpé, euh, néanmoins, bien sûr, euh, comme dans tout, il y a un spectre et une progression, Peut-être que, que toi, tu ressens juste une fatigue, tu vois, un épuisement, et que qui peut être temporaire, qui peut être remédiable, et que, pas, euh, que pas, euh, ça ne va pas jusqu'au point de c'est un burn-out, un truc euh, qui mériterait que, enfin, qui, qui peut provoquer chez toi des phénomènes tels que, tels que dépression, anxiété, des choses qui commencent à devenir euh, un peu graves et qui méritent euh, de consulter, des, bah, de demander de l'aide. quoi. Euh, donc, bah, j'ai rien préparé, tu vois. Euh, euh, donc, je vais essayer d'y aller comme ça. Alors, euh, on va essayer de trouver ensemble euh, des solutions à ce, à ce burnout rollist. La première, c'est de s'écouter, en fait, de dire, mais est-ce que je ne suis pas en train de ressentir une pression, un stress euh, lié au jeu de rôle et qui est euh, au-delà de, de ce que je peux supporter, au-delà de ce que je veux, quoi. Euh, et donc, une fois que tu as fait ce diagnostic chez toi, eh bien, euh, bon, alors encore une fois, hein, je ne suis pas du tout un professionnel de la santé mentale, euh, donc euh, bien sûr, si tu sens qu'il y a vraiment des problèmes euh, graves, euh, bah, bah, en, en fait, n'hésite pas à demander de l'aide à des personnes, euh, des personnes compétentes, en matière de santé mentale, déjà tu peux en parler à ton médecin, euh, bien sûr, si tu euh, si as une relation de confiance avec, avec cette personne. Ou sinon, euh, tu, peux, tu peux directement aussi euh, contacter des psychologues ou éventuellement euh, des coachs. Alors, c'est quoi, euh, quoi les solutions en fait pour remédier euh, à l'épuisement rôliste euh, Alors, bon, tu vas trouver que c'est des solutions qui sont là pour toi pas mal de types de burn-out, mais bon, je vais exemplifier vraiment sur le jeu de rôle. La première solution qui peut être radicale, mais j'ai quand même vu, euh, vu ça souvent, ça peut être de carrément arrêter le jeu de rôle. On coupe les ponts euh, tout à fait avec ce loisir, ça peut être une pause longue ou une pause courte. Euh, ça peut être l'occasion de faire le point un petit peu sur est-ce que c'est vraiment important pour toi, est-ce que ça mérite un tel investissement euh, Après, si tu fais ça, euh, eh bien, ça me paraît important d'avoir un petit peu de tact vis-à-vis euh, -vis des engagements que tu as pris avec certaines personnes. Donc, euh, il va falloir que tu expliques cette situation, par exemple, dans les cadres associatifs, si tu as des responsabilités, si tu es engagé à faire des choses. Bah, il va falloir que tu prennes ton courage à deux mains et que tu expliques aux personnes, euh, bah, tu t'es engagé avec telle ou telle personne, de dire que je suis en situation d'épuisement, ce que j'ai promis, je ne peux pas le gérer. Est-ce qu'on euh, peut opérer une sortie d'activité voilà, qui se fasse sereinement est-ce que tu as des solutions Est-ce que tu penses que des personnes prennent de la place Est-ce qu'il y a des projets qui peuvent être euh, euh, ajournés quoi Voilà, ça, c'est la solution extrême. Extrême, On laisse tomber. Après, il ben, y a les solutions les plus douces. C'est euh, déjà tout bête. Commencer à faire un petit peu un diagnostic de ton activité, c'est dire, tu prends ton agenda sur le mois prochain, tu te dis, attends, j'ai combien de cases de mon agenda qui sont prises par le jeu de rôle moi, tu vois, j'entends souvent parler de personnes, euh, c'est encore plus violent, entre guillemets, avec le jeu de rôle en ligne, où c'est plus facile de faire une partie, qui, en fait, font du jeu de rôle, mais tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, quoi. Et évidemment, pas des parties de une heure, quoi. Des parties de 3, 4 heures, 5 heures. Euh, donc, il euh, y a ça. Euh, combien de temps tu passes Donc, peut-être, il faut te dire... Euh, je vais faire moins de parties, en fait. Là, tu, tu, fais, tu fais un bilan, tu dis, en fait, j'en fais trop. Et de toute façon, là, le, là, le conseil que je vais donner, il est valable pour toute, euh, toute la fin de la vidéo, c'est l'objectif, ça va être moins, mais mieux. C'est-à-dire, euh, sur les parties... Je pense qu'il y a des parties de jeux de rôle, tu vas y aller parce que vraiment, tu es, es à fond dans l'idée, soit parce que euh, es, c'est toi qui a proposé l'idée, soit c'est une idée qu'on t'a proposée, mais vraiment, c'est un truc qui te botte à fond, avec des personnes qui te botte à fond et tout. Et je dirais, bah, ça, évidemment, c'est peut-être ce que tu vas protéger, quoi. c'est vraiment ton cœur de plaisir euh, dans l'activité. Et puis, euh, dis-toi, il y a peut-être des parties, euh, tu vas, euh, juste parce que... Euh, bah, je suis désolé, mais euh, le mardi soir, c'est JDR, quoi donc on fait du JDR, euh, quoi qu'il se passe ou parce que tu t'es engagé auprès de personnes, mais en fait, finalement, tu n'aimes pas trop leur façon de jouer, tu n'aimes pas trop le jeu qu'on va faire, tout ça, il bah, y a un moment, il faut... Euh, bah, voilà, c'est parti-là, tu vas te voir un petit peu, peu couper. et même si tu t'es engagé dans... En fait, si tu t'es engagé, par exemple, dans une campagne, parce que des fois, c'est vrai qu'on va te dire « Ouais, la campagne, elle dure 15 séances, on veut les gens qui soient présents à chaque séance et tout, c'est super important que ton perso soit là. Bah, » Mais en fait, en vrai... Euh, il faut te dire euh, « Ouais, en fait, si je quitte la campagne en cours de route, est-ce que vraiment tout va s'écrouler ?» bah, J'ai envie de dire non, quoi. Euh, MJ il peut toujours trouver une solution. Enfin, je veux dire, euh, si ton personnage n'est plus là, il devient un PNJ, ou finalement, bah, il tombe dans un ravin, je ne sais pas quoi. Enfin, ils sont des merdes, quoi. Et, euh, MJ est censé trouver une solution de rechange. Et puis, euh, si vraiment la campagne euh, euh, tombe parce que tu as quitté la campagne, bah, il y a un moment, ça, ça démontre juste un petit manque de flexibilité de, de MJ. Euh, donc, euh, de toute façon, c'est important pour moi qui est... Euh, Dis-toi que le droit de retrait c'est important parce qu'il y a un moment... Euh, alors, attention, il hein, ne faut pas se comporter comme un trou de cul euh, ou tout simplement avoir une attitude bassement consommatrice. C'est un moment si, si ta santé mentale, euh, ton équilibre, l'équilibre de ta vie est en jeu, oui il faut quitter des, des, des campagnes, il faut quitter des parties en cours de route, il faut poser des limites, ça veut dire au début de la partie, tu te dis, ben, je suis désolé, mais moi maintenant, je ne joue pas plus de, deux, de trois heures d'affilée, ou pas plus de deux heures d'affilée. Donc, euh, si vous voulez que la partie dure plus longtemps, vous faites la fin sans moi. Euh, tu peux euh, quitter les briefings parce que des, des débriefs, les débriefs, les c'est important. Mais des fois, les débriefs, euh, ça dure une heure, deux heures parce qu'on se met à papoter. Donc euh, grosso modo, tu te dis moi je veux débriefer en premier et tu débriefs dix minutes, puis après tu déco. Quoi. Euh, et ben bon bah évidemment, euh, si c'est toi MJ et que tu dois scénariser, dis-toi euh, comment euh, ben, euh, envisage de scénariser plus court, envisage, euh, envisage de passer à l'impro. Et ça tombe bien parce que j'ai fait deux super vidéos sur le sujet de la scénarisation, euh, justement, qui respectent un peu tes niveaux d'énergie, et, euh, et sur l'improvisation. Également, euh, si comme moi, tu as quand même vraiment des grosses plages de temps dédiées, dédiées au jeu de rôle, euh, tu peux adopter ce que j'appelle des stratégies basse énergie, c'est-à-dire... bah euh, il euh, y a un moment, tu as besoin de te reposer, mais tu veux quand même faire une activité jeu de rôle, eh ben, tu vas te tourner vers ce qui est le plus ludique pour, pour toi. Quoi. Donc là, moi, par exemple, vraiment, là, le, la stratégie, quand j'ai zéro énergie, c'est là, je me pose, je me mets au lit et je fais des vidéos, parce que pour moi, c'est assez facile. Quoi. Euh, ce qui est facile aussi pour moi, c'est euh, actuellement, euh, c'est de prendre mes notes d'univers et puis de les assembler euh, par thématique, c'est vraiment ludique, euh, je redécouvre mon univers et tout, je m'amuse et tout, à ça, toi de voir, c'est quoi ton truc de JDR qui est le plus simple quoi. Euh, Organise moins de parties, euh, surtout envisage aussi les déplacements, limite les déplacements, euh, moi j'ai eu fait des conventions dans toute la France, et en fait au bout d'un moment, c'est vraiment chronophage, euh, énergivore, je ne te parle évidemment pas du bilan carbone, euh, donc, euh, en fait, il y a un moment, si tu regardes bien, tu as plein de, de conventions et d'événements intéressants qui vont être dans un rayon euh, de ta région, quoi. Tu n'es pas obligé de faire toute la France, toutes les conventions. Et euh, s'il y a vraiment des personnes que tu aimes rencontrer euh, ailleurs, eh ben, euh, envisage de les le retrouver lors d'événements euh, en ligne, quoi, pour éviter, comme ça, ces euh, déplacements, quoi. Et puis, euh, dernier conseil, euh, putain, elle est tellement longue, cette vidéo euh, dernier conseil, je dirais, fais un petit peu euh, un bilan euh, de ce que tu as euh, dans ton étagère comme projet, qui sont commencés, tout ça, et commence à faire du recyclage. C'est-à-dire, plutôt que de continuer à écrire des nouveaux trucs, dis-toi, retrouve ce vieux scénario. Ah, oh, en fait, hein, ce vieux scénario, je n'ai jamais fait jouer. Ou alors, j'ai fait jouer tellement il y a longtemps, je pourrais le refaire rejouer. Ah, bah, tiens... Euh, euh, je pensais écrire un nouveau JDR, mais en fait, il y a ce JDR euh, qui prend la poussière dans mes étagères. J'y ai jamais joué. Enfin euh, voilà, fais un petit peu le bilan de ta, soit ta bibliothèque mentale d'idées, de ta bibliothèque physique. Et euh, en fait, tu vas te rendre compte que tu as plein de matériel déjà tout prêt que tu peux utiliser pour jouer plutôt que bah, à nouveau continuer à créer surtout. Et puis dernière chose. Euh, j'insiste toujours mais pour moi le jeu de rôle euh, c'est un sport collectif, ça ne devrait pas être un truc où on demande un investissement massif d'une personne au service des autres personnes, donc évidemment souvent mais ce n'est pas toujours le cas, hein, mais souvent MJ c'est un peu la personne qui va se sacrifier pour la cause euh, rôliste qui va préparer à mort, qui va s'investir à mort, tafé de ouf et tout, et ça c'est ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a un moment, eh, MJ, tu dois t'économiser. Donc, pense peut-être aussi à déléguer des choses aux autres joueuses. Ou en tout cas, toi, de ton côté, à moins t'investir. Et un truc, par exemple, euh, moi, que je prends beaucoup en charge, c'est l'organisation des parties. Tu vas faire un Frama date pour que la partie ait lieu. À un moment, tu peux aussi considérer que si ta table n'est pas proactive dans ce truc de poser un nouveau, euh, tu vois, à un, une nouvelle date, c'est que finalement les gens, ils ne sont peut-être pas si euh, tout simplement impliqués dans le fait de jouer avec toi, tu vois. Ils sont un peu suiveurs, et euh, du coup, est-ce que vraiment ça vaut le coup de te casser, entre guillemets, la nénette euh, pour eux, quoi Et peut-être que tu devrais, euh, comme ça, larguer un groupe de jeu ou deux pour te concentrer vers des gens qui sont plus proactifs et qui sont plus dans, dans le soutien, quoi. Allez, euh, voilà, bah, vidéo plus longue ever, quoi. Donc, euh, je pense que je t'ai épuisé. Hein. En tout cas, rien que d'y penser, ça me fatigue. Donc, je vais, aller, euh, je vais aller faire la sieste. Allez, je te fais des bisous.